Je suis Abdoulaye Sende, programme manager. Je suis Christine, je suis chargée de projet. Mme Ulla, chiez. Mme chargée de projet technique. Ilboudou Mwendemi, chargée de communication et de l'administration. Je suis Abdoulaye, from Burkina Faso, at Argo, West Africa. N'est Togo, y'a une camille chargée de projet. Ensemble, nous travaillons jour après jour à établir des relations de confiance avec nos partenaires et nos collègues. J'avais déjà utilisé la collecte de données avec les papier et je connais le traitement qu'il faut, toutes les activités qu'il faut avant d'avoir un fichier plus ou moins fiable. C'est plus ou moins. Et lorsque j'ai commencé par utiliser Agnouflo, le traitement des données est très aisé. Je suis sûr que l'Ambassade reste en contact avec ACFO pour le, pour le suivi de publication. Alors, pour cette nouvelle année, l'équipe d'Amérique de l'Ouest vous souhaite une bonne et heureuse année 2010. Une année pleine d'amour. Et ça se à finir. Lafi La Sunogo Une année pleine de prospérité A peaceful year Je veux de bonheur pour Dieu dit Alaka Kwasa Chaya